Bonjour à vous, bonjour à vous tous, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 soleils. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent, de me faire toujours autant plaisir avec des petits likes et des petits mots. Bonjour les amis, je vous reconnais toujours. Bonjour, bonjour. Alors là, nous allons voir pour ce thème... C'est le thème, donc, qui concerne les Verseaux en 2019. 2019, les Verseaux, ascendant Verseau, fin. Eh bien, on y va avec cette, ce fameux thème des 12 maisons astrologiques, là. Je voudrais juste vous dire, avant de visionner cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait déjà, d'aller jeter un coup d'œil naturellement, de regarder la vidéo d'introduction. Concernant donc les énergies de l'année 2019, c'est un peu une, toile de, de, une trame de fond. Et comme je dis toujours, eh bien, un petit renseignement supplémentaire, ma foi, pourquoi pas. Alors, mes chers versos, voilà donc en maison 1, ce qu'on a placé moi, moi. Alors, je, je, je suis verso aussi, hein Donc, euh, salut à vous. Donc, euh, là, en maison 1. Eh ben, ça pète de feu, plus exactement, en définitive, les idées fusent de tous les côtés. Prêt, naturellement, à partir du jour au lendemain, vous voyez, il y a un côté extrêmement, disons, euh, euh, c'est bon. Je, là, j'ai la valise à la main, quelque part, j'ai la valise déjà dans la tête, sachant que naturellement, le signe du verso, il est juste avant, disons, dans le signe du poisson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée fixe, il euh, n'y a pas d'idée précise. L'histoire, l'idée de l'idée, c'est quelque part de pas en avoir, c'est d'être juste « ok », disons, à n'importe quel départ. Vous voyez Alors, est-ce que c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens ben, pas particulièrement, parce que, faut que je dise une chose c'est que quand même, la planète de, de Verso, c'est Uranus. Et Uranus, à l'heure actuelle, elle descend dans la maison des taureaux, donc en maison 2. Et là, je m'aperçois que dans la maison 2, eh bien, euh, déjà, j'ai Saturne, ça veut dire, non, non, non, non, non, les choses ne seront pas du tout prises à la légère, les choses seront vraiment étudiées, de façon tout à fait précise. Il n'y aura pas non plus d'empressement, bien qu'il y a le feu. Les choses se feront, disons, avec... C'est marrant, avec une certaine lenteur. C'est disponible, mais pas fou. Vous voyez, chien, il y a un peu ce côté-là. Alors, Saturne... Naturellement, Saturne euh, est la planète, donc, de... Du verso, étant donné que Saturne, c'est la première planète, disons, euh, qui, euh, du, du, du Verseau. Hein Sachant que c'est Uranus. Celle-là, elle peut représenter également Uranus, qui est, euh, qu est la deuxième planète. Vous hein voyez, ce qui fait qu'en définitive, euh, le Verseau, il est vraiment, vraiment, disons, euh, boosté, mais extrêmement sagement. Je voudrais vous rem faire remarquer, malgré tout, que dans cette... c'est une maison de terre, hein, avec Saturne, donc il va y avoir un côté où euh, le, le verso, les verso, donc, vont, avoir, vont vraiment avoir, on va dire, du plomb dans la tête. Vous voyez, il y a alors des idées folles, prêts prêts à partir, complètement open sur des tas de choses, c'est pas un souci mais par contre, avec quelque chose, disons, euh, euh, non, je suis solide, je suis construit. Attention, il hein, faut savoir une chose, mes amis, c'est que le verso, son signe jumeau cosmique, eh bien, c'est quand même le taureau. Or, le taureau, il est là. Là où il y a Saturne, donc il y a une espèce, ouais, je sais que ça peut être, euh, disons, il y a des cartes, et puis, disons, il y a également, disons, les énergies, disons, qui sont derrière, et naturellement aussi l'astrologie. Moi, je prends tout ça en compte quand je fais un thème. C'est pour ça que parfois, ça fait des, des entremêlés, comme ça, mais voilà. Donc, euh, il faut savoir, une chose, je reprends, donc, il faut savoir une chose, c'est que, donc, la planète... Saturne sur le terrain du Capricorne euh, mettra vraiment du plomb dans la tête donc euh, au verso et à ses idées qui pourraient être folles. Mais là, il y a Uranus, Uranus donc, hein, point de vue astrologie, qui est vraiment donc dans la maison d'Euch. Ce qui fait que naturellement, on peut s'attendre à tout ami, à ami verso là il ne a, a pas de il va pas y avoir de limite alors à quoi on risque un petit peu de se confronter alors donc dans la maison 3 hein, qui est vraiment la maison des relations de l'entourage de la famille de la fratrie des copains euh, on va dire même du covoiturage du d'échange des ondes de bons procédés et tout eh ben, il y a le feu, dans le sens où il y a une, une, une carte qui est l'élément feu, et qui est extrêmement puissante, disons, concernant, disons, toutes les communications. Alors là, le verso va se servir du réseau internet, du réseau relationnel, du réseau tam-tam, de tous les réseaux, inimaginable et tout pour pouvoir disons poser son projet il y a quand même, attention là j'ai quand même vous dire une chose euh, qui est absolument primordiale pour le verso là euh, cette année, euh, c'est quand même euh, l'installation disons d'un lieu de vie alors l'amélioration d'un lieu de vie le changement d'un lieu de vie on va voir et vous allez voir et nous allons voir tous verso disons un petit peu ce que l'année naturellement va nous proposer parce que comme je vous le dis il y a quelque chose disons de très ouvert et il n'y a pas vraiment de plan ouvert simplement euh, ben le verso il est prêt il est prêt il est prêt à partir dans sa tête il est prêt à partir. C'est normal, il est extrêmement influencé naturellement par l'ère du Verseau qui secoue énormément, énormément le cosmos. En ce moment, l'ère du Verseau fait des grandes manœuvres hein, pour pouvoir s'installer. Hein. C'est un accostage en ce moment. Hein. Donc, ça fait un espèce de ménage et tout. Et la personne, disons, les, les Verseaux... La... Pardon, alors, voilà mon truc sont absolument concernés les, euh, naturellement les signes d'air sont concernés et les signes de terre sont concernés en même temps <coughs> alors je vais tout de suite aller voir de l'autre côté puisque là j'ai l'autre signe saturnien qui est dans, dans, dans, dans le changement, disons, dans le côté un petit peu diplomatique. Alors, ça peut être naturellement euh, votre partenaire, un hein, verso, là c'est le Capricorne qui se trouve ici. Alors, allez savoir, ça peut être aussi, disons, votre partenaire, mais pas obligatoirement. Ça peut être une situation, c'est-à-dire l'ajustement de changement. Parce que là, on s'aperçoit de l'un à l'autre, comme c'est placé, bref, qu'il y a un aiguillage où... Euh, tout peut être embarqué en même temps. Alors que ce soit le mari, la mère, la femme, le machin, tout Vous voyez, il y, y a quelque chose, disons, euh, euh, d'extrêmement de, de, changeant, disons, dans, dans cette atmosphère. Euh, voilà, tout le monde est prêt. Quelque part, tout le monde est prêt à faire, à faire le pas à quelque chose, ou pour quelque chose et tout. Et ça peut être même euh, être vu, disons, sur une entreprise familiale, ça. C'est pour ça que je... Je fais le petit coucou par rapport à ça, hein, d'accord Ça peut être réellement un voyage à l'étranger, mes amis, Et alors là, dans ces conditions, il y a des plans, hein, vous voyez, qui sont pris en... en qui sont mesurables, qui sont... C'est vraiment, disons, comment on dit, euh, c'est plus que des informations. Euh, ça peut être carrément, là, comme je vois, disons, carrément un plan des migrations. Vous voyez, peut-être un retour au pays pour beaucoup d'entre vous qui sont verso ou pas, ou alors qui ont vraiment quelque chose de très fort en verso. Ça, il faut voir le thème de chacun, naturellement. Hein, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est pour ça que... On... on, on, on, on ben, on fait un petit peu, disons, on tourne autour, parce que je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, ça c'est évident, mais par contre, ça sera vu aussi quand même, malgré tout, comme une libération, euh, sachant que là, c'est le signe du Capricorne, c'est l'autre fameux signe saturnien, et il faut savoir que ce fameux signe saturnien, à l'heure actuelle, quand même bénéficie du rapprochement, disons, de de, du, du, du, de Jupiter, donc dans le signe du Sagittaire. C'est pour ça que je le dis, là. Et, et là, il euh, n'y a rien à faire. On voit, euh, c'est à nouveau euh, ce que j'ai envie de créer, ce que je veux placer. Et là, euh, ici, ça représente vraiment une envie de d'exploiter, disons... Euh, toutes les facettes, on va dire, de sa personnalité, à nouveau, il n'y a pas de limite. Euh, imaginez que vous, avez, que vous ayez plusieurs cordes à votre arc, mais que, vous, par exemple, vous êtes euh, euh, informaticien, on va dire ça comme ça, peu importe, informaticien. Mais par contre, selon vos qualités et tout, eh ben vous savez danser ou vous savez chanter, vous savez disons très bien vous euh, vous êtes occupé des enfants, vous avez même vous avez même oublié, vous avez un diplôme de claque ou pas, disons concernant disons les enfants ou alors n'importe quoi, vous voyez, vous avez plein de trucs derrière vous euh, et puis vous dites "Ah oh, mais Là, je pourrais me servir de telle ou telle, disons, euh, qualité ou don ou voire premier métier que je j'ai déjà exploité pendant quelques années et tout et donc là quelque part et eh ben, euh, euh, eh ben si je trouve pas du boulot par rapport à ça, je trouverai du boulot par rapport à l'autre. Bref complètement mobile, on dirait qu'il y a un truc où vous ne faites pas de bill malgré tout, donc il y, y a un allant, il y a une confiance en soi, disons, pour aller et pour, disons, euh, se placer ailleurs. Euh, si c'est une question, disons, de rencontre, pas aller plus loin pour le moment, là on va revenir... Si c'est simplement une question, disons, de rencontre avec une personne, euh, là, il peut y avoir réellement, disons, un, un coup de foudre, le truc, euh, même voir complètement hippie en disant, mais ouais, mais vraiment, euh, je t'aime et tout, euh, mais ça se voit, on est fait pour être ensemble. Euh, le côté vraiment euh, comme ça, fusionnel, tout d'un coup, allez, on y va. Il peut y avoir aussi... Le côté, c'est marrant, en 2019, il y a beaucoup, disons, de, de choses où, les, où, où, où on dirait que le, le, la personne a envie de concrétiser sa vie malgré tout à travers un couple, soit vraiment en vivant ensemble, soit vraiment en concrétisant en se mariant, soit en concrétisant en, en faisant des enfants ou en refaisant d'autres enfants, en réaffirmant. Vous voyez, il y a quelque chose de... Euh, il y a un côté aussi très spirituel où euh, on a envie, disons, euh, de se faire plaisir, euh, pas simplement, disons, sur la matérialité, là on, on voit, euh, mais euh, sur vraiment euh, d'autres choses, euh, quitte à ce que ça prenne du temps, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses, malgré tout, qui sont assez lentes, qui peuvent être assez lentes. Ça, ça concernant, disons, la famille, les déplacements familiaux ou déplacements de situation, euh, là, ça peut être lent. Par contre, coup de bol, euh, rien n'est dit, parce qu'il peut y avoir des déblocages euh, très rapides. Mais c'est tout ou rien. Je peux pas, là, je ne peux pas le dire, hein, d'une certaine façon parce que euh, ça, c'est on, on dirait que c'est vraiment, euh, c'est dans le thème, on dirait que c'est cosmique, c'est tout de suite ou pas, regardez, là, vous, vous imaginez l'élément R qui est en premier et en face, vous avez un capricorne qui compte tout et qui dit « Moi, je veux absolument toutes les données. » Vous savez, comme le gal, là, ça, c'est le fonctionnaire par excellence. Alors, vous vous imaginez à quel point euh, les choses, parfois, peuvent être ralenties, sachant, je ne vous l'ai pas dit, naturellement, que sur la, la carte de, de, de, de tout ce qui se passe concernant les démarches administratives, Oh, euh, regardez, euh, c'est quand même un petit peu le point mort. Euh, donc, heureusement, il euh, y a le cœur, qui il y a l'enthousiasme qui est, il y a, a, a beaucoup de feu et tout, il y a une question, disons, d'acceptation, disons, de cette lenteur, de ce, la patience qui est mise disons, en, à, à, à l'épreuve, là, quelque part, euh, sur la maison 2, disons, euh, avec euh, ce Saturne, là, qui plombe un peu, mais vous vous rendez compte, quand même, ces deux-là, euh, c'est quand même pas des rapides, non plus, dans les deux signes de Terre. Donc, euh, pour ce qui est, euh, comment on va dire, euh, pour euh, concrétiser matériellement, disons, euh, ce que vous voulez faire, on va dire, dans, enfin, ce, qui prépare, dans, ce, qui, ce qui se propose dans le thème au point de vue énergie, il y a le truc qui est l'hyperdisponibilité, on va dire hyper disponibilité du verso, et puis euh, tout le contraire avec, on va dire, euh, le, le côté, disons, euh, fonctionnaire, ça peut être même retardé par des transferts de fonds, ou quoi, je ne sais pas, des déblocages. Il y a des lenteurs, voyez-vous, il y a des lenteurs, on va dire, ou pécuniaires, parce que ça aussi, c'est l'argent, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Hein. Celle-là, elle se trouve là, vous vous rendez compte euh, Ça, c'est la maison de la mort, vous voyez Vous voyez, regardez, et ça, c'est sa maison. Donc, je suis obligée de prendre ces deux-là en considération, pour dire que ce soit, disons, au point de vue banque ou administratif, euh, il peut vraiment euh, avoir des lenteurs. Regardez, le bonhomme, là, il est là, il spécule, il attend. Euh, quand est-ce que ça va arriver euh, Vous voyez le déblocage Quand est-ce que, enfin, disons, je vais pouvoir euh, euh, passer à autre chose, malgré tout Alors que celui-ci, il dit, à ah, quelque part... Euh, T'as le feu vert, tu peux y aller carrément, mais malgré tout, en... alors c'est en haut comme en bas. Là, ça c'est ça c'est clair. Mais faut savoir aussi une chose, c'est qu'avec cette carte, si euh, vous apportez de la nervosité, mes amis, vous aurez tout de suite en réponse des blocages et voire même des réponses un petit peu euh, nerveuses en disant "Oh écoutez, on n'a pas que ça à faire, on a beaucoup de dossiers." Tiens. Par contre, si vous le prenez bizarrement, très cool, en disant, mais je vous en prie, madame, monsieur, et tout, je parle toujours du côté administratif là, euh, quelque chose, disons, avec quelque chose de très enrobé, de très diplomate et tout, mais oui, bien sûr, et eh ben ça risque bien de marcher. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que eh ben, dans la maison ici du Verseau, il y a la balance il y a la balance qui dit diplomatie, mon cher verso, diplomatie à fond, à fond, à fond pour passer d'un monde à l'autre quelque part, d'une situation à l'autre, quel que soit hein, cette situation, ça peut être tout, hein, tout. Ça, je peux pas dire ça peut être amour administratif comme je vous dis, euh, ça peut être par rapport à la banque, ça peut être par rapport disons à des héritages qui touchent euh, des trucs entre frères et sœurs où vous devez vous arranger, enfin bref toutes ces choses là je ne sais pas, c'est une c'est une année qui à mon avis pour les Verseaux, va être pleine de surprises pleine de surprises, mais le verso, par contre il est prêt à faire le pas ça sera pas gênant ce qui pourra être gênant, parce que c'est quand même quelque part un hyperactif, ça peut être gênant dans le sens où il y a trop de lenteur. Et, et voilà. Et par contre, le ciel, lui, te dit, attention, tu t'énerves, je ralentis. Tu te calmes, tu fais bien, je débloque. C'est un petit peu, disons, la leçon euh, cette année pour le verso à comprendre ce système, hein. voilà, ce système, c'est un système, c'est une comprenette euh, qui, qui, qui appartient, disons, euh, au verso et, et... plus exactement qui, ça c'est une leçon qu'il doit apprendre, hein. Euh, c'est une leçon qu'il doit apprendre le verso par rapport à ça, c'est parce qu'il il saute des étapes et c'est trop rapide et puis même lui il n'engrange pas tout, il hein, faut pas croire. Hein. Mais c'est pas grave, il rattrape plus loin et tout il y a une forme de désordre. et ça au point de vue administratif quelque part, hein, ça sera pas du tout accepté on dit bien que tous les dossiers, quels qu'ils soient à nouveau, seront acceptés à partir du moment où, où c'est absolument en ordre, et bien, clac, clac. Mais c'est cette année 2019, mais c'est fou ce que ça tourne autour de ça. Euh, chacun, disons, selon ses défauts, euh, enfin, des défauts, des défauts définitifs, c'est hum, des choses à combler. Euh, un défaut en définitive, un défaut, je vais vous dire ça, comme je pense un défaut, mon défaut c'est ma main gauche, bah ben oui, parce que je suis droitière, alors je, je sais tellement bien faire avec ma main droite que eh ben elle compense tout ce que ma main gauche, disons quelque part, elle finit par feignantiser quoi, feignanter ou je sais pas, parce que la main droite elle devient de plus en plus agile et plus elle devient agile et plus je laisse en dormance, disons, cette main gauche, et eh bien j'ai l'impression qu'en 2019, vraiment. Hein? Il y a ce côté-là, non, non, non, tu vas, tu vas vraiment maintenant muscler ton côté qui n'est pas musclé, qui est faible quelque part. Hein? Hein? Voilà, euh, donc pour le verso, lui, euh, son côté qui est faible, c'est bah, il saute beaucoup d'étapes, il, saute, il, saute, il, il, il monte les escaliers un peu 4 à 4, voilà. Hein euh, c'est un petit peu le truc des fois, bon, mais de l'autre côté, il peut carrément bloquer, et puis disons, rester, disons, en, avec un côté très spirituel, et s'évader, et, et s'évader, et, et, et vraiment euh, prendre... Euh, du bon temps dans la nature et profiter vraiment de tout, voilà, c'est euh, entre deux, le verso, il est entre deux mondes, hein, il est, donc là, cette année, on va lui dire de rapprocher naturellement ces deux qualités, hein, d'être le côté, disons, très imaginatif et puis le côté, disons, actif en même temps, de mettre l'un au service de l'autre à nouveau, hein. donc voilà, avec tout le calme que nous préconise donc cette petite balance donc hein. diplomatie harmonie harmonie et bien mes chers euh, Verseaux et ascendant verso bien j'espère que cette euh, vidéo euh, vous aura vous a plu hein et qu'elle vous aidera à saisir les meilleures opportunités hein, naturellement pour cette année 2019. Et puis ma foi, euh, je vous dis euh, je vous donne un rendez-vous naturellement. Venez me voir sur mon site euh, tarotdescinqsoleil.com vous pourrez voir naturellement tous les services que je vous propose, donc, sur ce site, parce que ça ne s'arrête pas là. Et puis, quoi d'autre encore euh, Oui, vous pouvez toujours visionner la fameuse vidéo qui concerne votre signe jumeau, donc, cher verso, qui est taureau. et oui, un taureau, on a bien besoin du taureau pour... Euh, avoir les pieds sur terre. Hein? Voilà. Comme le taureau, il a bien besoin du Verseau pour se projeter un petit peu, pour être un peu plus imaginaire, hein? dans l'imaginatif aussi. Bien. Verseau, verso, je vous dis donc à tout de suite sur mon site. Je vous remercie encore de votre présence et je vous like les amis. Au revoir.